Comment je crée une évaluation sur sa coche Donc là, je suis sur la page d'accueil. Je viens ici, puis sur « plus ». Et par exemple, je veux créer le contrôle des 5 A pour demain. Moi, j'aime autant avoir euh, par prénom, mais ça, c'est à voir. On peut faire aussi par euh, nom ou par plan de classe, si on l'a fait, et si ça intéresse pour un travail de groupe, par exemple. Donc, je remplis la description, puis je vais dans « item. Alors, tout le monde a euh, le domaine 2, la vie scolaire et puis euh, sa matière, qui est un mix de plusieurs référentiels. Et par exemple, là, je suis en cycle 4, donc je vais sur cycle 4. Et moi, je vais prendre pour chaque contrôle ces cinq items donc sur chaque contrôle qui est toutes les trois semaines à peu près, et donc à peu près trois par trimestre, et ça me permet d'avoir sur trois trimestres trois fois la même compétence évaluée. Et ici, quand je vais sur le petit « i », je peux regarder ce qu'on avait mis en équipe de sciences pour euh, chaque, chacun de ces items. Rien ne m'empêche, bien sûr, d'ajouter des items, toujours du cycle 4, du domaine 2, ou bien de la vie scolaire. Je coche ce que je veux en plus. Une fois que c'est fait, je valide. Là, normalement, tout est correct. Enfin, On peut préciser des choses. Ça, c'est vous qui voyez. Je valide. Et puis, je peux déjà faire une première chose ici. Là, moi, je coche « Doubler les emplacements de saisie pour l'auto-évaluation hors coche. C'est ce qu'on avait décidé en fin d'année dernière. Il peut y avoir, euh, là, moi, il n'y a rien de coché. Générer le cartouche. Je peux prendre la photo de ça ou bien on avait dit aussi de le mettre en format PDF et je vais venir prendre une photo du cartouche que je vais pouvoir rajouter en début d'énoncé. Je ferme ce cartouche. Ici, je reviens. Si je veux dupliquer le même contrôle pour les 5e B, eh bien, je viens ici, 5e B, valider. Ensuite, j'aurai à remplir les résultats. donc Je viendrai ici et je pourrai remplir soit par élève, soit par item, à la souris ou en remplissant par euh, par clavier, 0, 1, 2, 3, pour chacun de ces items et pour chacun des élèves. Je peux mettre ici un commentaire écrit, ici un commentaire audio. Et je pourrais récupérer tout ça en fin de trimestre. Si je regarde ce que ça donne au niveau d'un contrôle complètement rempli, ici je peux voir les répartitions pour chacun des items en pourcentage et en fonction des noms ici. Petite astuce quand on remplit les résultats. Je viens ici et si par exemple Hamza a été absent, j'appuie sur C comme colonne, puis A comme absent et d'un coup, tout est rempli. Si Louisa a tout en satisfaisant, j'appuie sur C comme colonne, 2 comme satisfaisant et tout va bien. Colonne, je peux le faire aussi en ligne, c'est-à-dire que si tous les élèves fragile en calculé. J'appuie sur L comme ligne et sur 1 comme fragile et ils ont tous fragiles sauf les deux que j'avais déjà remplis. Je pense à enregistrer les saisies avant de repartir. Dernière petite chose, je peux avoir besoin ou envie pour une raison ou pour une autre de ré réordonner les items. À ce moment là je les décale dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qui m'intéresse.